Ah oh bah, je t'es dedans. Salut, petite. Salut, on se connaît Non, mais je connais ta maman. Ah ouais Je m'en bats les steaks. <coughs> euh, ta mère voudrait que je te ramène à son travail. Ma mère n'a pas de travail. Elle travaille à la maison. Oui, mais elle a trouvé un travail, ça y est. Elle voudrait euh, tout le montrer, donc euh, monte dans ma voiture. Bravo, tu l'as énervé. Ah, de quoi tu parles Mon ami. Les derrière moi il n'est pas content. Il me dit que tu comptes me kidnapper. Mais de quoi tu... <coughs>